Продолжение sur du blanc. Okay. Vas-y. Tu seras obligé de remettre tout le seau et couvert dessus la balance après. when I was...